Comment chanter comme Amy Winehouse Alors, Amy Winehouse, une chanteuse atypique, une excellente chanteuse, une chanteuse avec une voix vraiment très caractéristique quand on l'entend, malheureusement euh, parti beaucoup trop tôt comme euh, de nombreux artistes. Et je te propose qu'on voit ensemble les techniques qu'elle utilisait bah, pour que tu puisses faire pareil Voilà si tu aimes cet artiste. Alors moi, je me présente, c'est Antoine, je suis coach vocal et j'aide des artistes à euh, bien gérer leur voix et à chanter euh, librement, facilement ce qu'ils souhaitent. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Pourquoi Parce que je partage de nombreux conseils, des astuces, des tutos pour t'aider justement à mieux chanter au quotidien. et N'oublie pas d'activer la petite cloche euh, de manière à recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne. Alors, Amy Winehouse, eh j'ai choisi la chanson « Rehab » qu'on va euh, s'écouter euh, bah, pour voir en fait les techniques qu'elle utilisait et comment elle faisait pour obtenir ce timbre si euh, caractéristique. Alors en fait, Amy Winehouse, elle, elle utilise euh, une technique, je te donnerai le nom après. Mais tu sais, c'est comme si tu chantais un peu comme si tu étais une sale gamine, comme un sale gosse, comme quelqu'un qui voudrait se, mo se, se moquer. Et c'est un petit peu ça qu'elle fait. Nian, nian, nian, nian, nian, nian, nian. Ça donne un timbre particulier dans la voix, je t'expliquerai après ce que c'est. Alors, ce son que tu entends qui est très nasillard, mais en fait, c'est une technique, ça s'appelle le twang. Alors, c'est une technique dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Tu pourras aller euh, t'y référer. Euh, je te montre comment on peut faire ça. Mais le twang, en fait, euh, c'est un rétrécissement du conduit vocal qui se passe au-dessus des cordes vocales. Hein, les cordes vocales ne sont absolument pas en cause là-dedans. Euh, et ça donne cet effet euh, eh bien, euh, très texan un petit peu, même si, si ce n'était pas euh, ses origines, mais euh, on va retrouver ça euh, en en Australie, on va retrouver ça en Italie aussi, on va retrouver ça dans certains coins des États-Unis et ça donne ce côté très brillant à la voix parfois même nasillard. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Amy Onehouse s'amuse aussi à éclaircir un petit peu sa voix ou à l'assombrir. Donc là, par exemple, elle vient de l'éclaircir et on va voir quand elle qu'elle fait le no, no, no, qu'elle l'assombrit. Voilà, là sur le no, no, no, elle assombrit. Alors ça veut dire quoi assombrir C'est à dire que ça sonne beaucoup plus sombre, mais elle ne modifie pas la note. C'est à dire qu'elle pourrait très bien faire cette note de manière claire en faisant no, no, no comme elle chante le reste de la chanson. Mais là, elle décide de passer en no, no, no. Ça tranche, euh, ça fait une une nuance, ça fait un, un son qui change et du coup ça attire l'oreille et c'est très intéressant de placer ça dans des chansons. Voilà. Alors, si je résume ce qu'utilise Amy Winehouse, euh, elle utilise énormément de twang. Ça, c'est vraiment une grosse caractéristique de son son et elle va s'amuser à éclaircir le son la plupart du temps et de temps en temps, elle s'amuse à l'assombrir. Ce sont vraiment les techniques euh, principales qu'utilisait cette artiste. Bien sûr, il y en a quelques autres, mais on ne peut pas tout euh, détailler ici. Alors, si tu as des amis qui aiment Amy House, euh, n'hésite pas à leur partager euh, cette vidéo. Ça leur fera plaisir et puis euh, ça leur permettra de connaître eh bien, les techniques que cette chanteuse utilisait. Euh, maintenant, tu sais que les artistes en général s'entourent de, de coachs et euh, j'ai moi-même rassemblé les techniques de meilleurs coach de la planète. Ces techniques, je peux te les envoyer, je peux te les partager, bien volontiers euh, tout simplement en rejoignant mon carnet d'adresses privé. Alors pour cela, euh, rien de plus simple, tu trouveras dans la description de cette vidéo juste en dessous un lien. En cliquant sur ce lien, tu arriveras sur une nouvelle page sur laquelle tu pourras renseigner ton prénom et ton adresse mail, et ça me permettra de t'envoyer, et ça dès demain matin, les conseils que j'ai glanés auprès des meilleurs coachs vocaux mondiaux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à très bientôt, et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao